Bonjour, bonjour, à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guidances des mois de mai et de juin 2019. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis particulièrement contente de vous retrouver parce que ça y est, ça fait un an que, que la chaîne existe et que si c'est possible, c'est grâce à vous. Donc, merci infiniment du fond du cœur pour tous vos j'aime, pour tous vos encouragements, pour tous vos messages, pour tous vos abonnements aussi vraiment. Euh, ça, me, ça me porte et ça m'encourage vraiment à continuer les vidéos et à vous donner de mon temps pour pouvoir vous aider au mieux, en tout cas je l'espère. Alors, comme d'habitude, à chaque fois que ces guidances sont lancées, le concours aussi il est à nouveau. Je mets toujours un lien en dessous de cette vidéo à cet effet. Mais je vais rendre aussi là maintenant tout de suite le verdict, la sentence qui a gagné justement par rapport aux guidances des mois derniers. Mon ta, ta, ta, roulement de tambour et nous avons eu Véronique Desbourdieu Félicitations à vous. Donc au choix, vous avez gagné un soin en guidance. Donc vous pouvez venir vers moi par mail, euh, via la page Facebook, euh, voilà, comme vous le souhaitez. Et puis on prendra rendez-vous ensemble pour voir ce qui vous convient le mieux. Et puis bah, ce que vous avez envie aussi et besoin tout simplement. Voilà, alors cela étant dit, euh, sachez que. Euh, maintenant, il va y avoir, on va dire, des petites surprises qui vont venir au fur et à mesure. Euh, je n'ai pas envie pour l'instant de, de tout dévoiler, mais je vais essayer en tout cas d'être un peu plus présente. Je vais aussi avoir d'autres choses à vous proposer pour vous accompagner au mieux, en tout cas sur votre chemin, pour ceux qui le souhaiteront. Donc, à savoir que je ferai aussi une vidéo pour les énergies générales par mois, hein. je vais essayer aussi de de m'imposer entre guillemets cette petite discipline et puis ça vous permettra aussi de voir d'autres aspects qui vous permettront de comprendre aussi ce qui se passe parce que bon, c'est pareil on peut aller regarder les vidéos de ces signes ascendants et lunaires mais c'est bien aussi des fois d'aller regarder ceux de de son conjoint, de sa compagne, des gens qui vous entourent aussi, euh, parce que ça peut aussi vous donner euh, une idée de leur état d'esprit et puis tout simplement de mieux comprendre aussi ce qu'ils traversent. Hein, si vous voulez pour certains les épauler au mieux ou, ou en tout cas pas vous prendre la tête entre guillemets pour des bêtises parce qu'il y a juste une mauvaise compréhension, ça peut être pas mal aussi, voilà. Donc et ben écoutez, euh, sur ce, moi je vais vous laisser, on va passer directement à vos guidances et puis, de toute façon, pour les surprises, euh, je vous euh, referai des vidéos euh, individuelles, on va dire ça comme ça, euh, par surprise. Hein. Donc voilà, donc, je vous laisse maintenant. Et puis, euh, bah, écoutez, je vous souhaite un très beau printemps. Namasté. Allez les balances, c'est parti pour votre guidance pour ces mois de mai et de juin 2019. Comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances restent générales. Donc... Vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Si vous voulez avoir des messages complémentaires, vous pouvez aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires. Et d'ailleurs, même chose, quand je donne des signes hein, par rapport à des cartes, ça peut être aussi bien signe solaire, ascendant que lunaire également. Alors, j'ai repris à nouveau le tarot mythique en quatre cartes. Ici, nous aurons la première quinzaine de mai, deuxième quinzaine, première quinzaine de juin et dernière quinzaine de juin. Je vous donnerai également d'autres messages avec une carte des saints et des anges et une autre des anges de l'amour de Dorine Virtu. Vous aurez également un message d'éveil de Mario Dugoué. Je rajouterai une carte par mois de l'oracle des chakras pour avoir une affirmation positive à travailler pour ceux qui le souhaiteront. On fera un petit point Lito et puis on finira par les fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement. Allez, on va voir tout de suite ce que vous réserve votre première quinzaine. Et ça commence par une arcane majeure, la force. Alors la force qui représente le signe du lion. Donc, à voir si vous vous retrouvez vous ici, ou si vous retrouvez plutôt une personne extérieure qui a ses qualités, ou si c'est tout simplement les énergies du moment. Même chose hein, tout au long du tirage, voyez où vous êtes selon votre cas. Alors, au premier plan, on voit Hercule, hein, ici, vous voyez qui est plutôt musclé, hein, qui est en train de tordre le cou à un lion. En fait, c'est un petit peu comme tordre le cou à ses mauvais côtés, à ses instincts primaires, à l'aspect peut-être aussi tout simplement animal en nous, ou aux parties un petit peu moins lumineuses, peut-être aussi tout simplement des mauvaises habitudes, des mauvaises croyances, des dépendances, des blessures, avec lesquels on a envie d'en finir. Et c'est pour ça qu'on est ici dans une grotte, parce qu'elle représente ici, entre guillemets, l'inconscient. Maintenant, vous voyez que derrière, il y a un cœur, il y a quand même un trou, et on voit que derrière, le paysage a l'air plutôt bleu, clair, lumineux. On va dire ici le conscient. C'est un peu comme rentrer à l'intérieur de soi, pour aller faire le ménage, mais on va dire d'une manière un petit peu musclée, pour pouvoir quelque part mieux en ressortir. Alors, c'est une super carte. Hein. Si vous aviez besoin de courage et de bravoure, ça va être le moment. Maintenant, à veiller peut-être à un aspect colérique, avec des énergies voilà, très mercuriennes, très euh, « j'ai envie de passer en force euh, »,« ça sera comme ça et ça ne sera pas autrement ». Là, ici, euh, c'est davantage une maîtrise qu'on vous propose, ou qu'on propose à cette personne. On a quelque part envie de reprendre le contrôle, de reprendre aussi son pouvoir, en fait, tout simplement sur soi-même, qu'on a peut-être pu pour certains laisser à son ego ou à d'autres personnes. En tout cas, ici, il y a beaucoup d'énergie qui est déployée, donc on peut penser également qu'il y a une bonne santé ici, une bonne vitalité. Et ça te tombe bien parce qu'ici, il en faudra, tout comme de l'autodiscipline, mais également à bien gérer son orgueil. Là, on est vraiment dans le plexus solaire. Je comprends mieux pourquoi j'ai eu l'œil de tic qui a voulu venir pour le mois de mai. Si votre plexus est trop, on va dire, développé, que votre plexus, on va dire, est en excès, euh, ça peut devenir des choses assez égotiques, moi jeux, etc. Hein, ça peut avoir un petit côté despotique, entre guillemets, comme ça où il n'y a que sa petite personne qui compte. Par contre, quand on l'a refermé, et c'est marrant parce que je crois que justement, j'en ai parlé avec les lions. Euh, là, on est plutôt dans un complexe d'infériorité complètement soumis. Donc ici, c'est comme tout. Il hein, y a un juste milieu entre les deux. Et je pense qu'ici, vraiment, pour certains, on va reprendre le dessus. Moi, je le vois davantage comme ça. Non pas pour aller vers l'excès, mais plutôt justement pour en finir quelque part. On peut penser aussi que si vous avez... Ici, la force, c'est qu'il y a un défi à relever. Donc, à voir ici si c'est envers vous-même ou envers quelqu'un d'autre ou une situation. Ce qui est bien, en tout cas, avec cette carte, c'est que quoi que ce soit, vous pourrez en ressentir vraiment plus grand, acquérir davantage de confiance en vous et d'assurance également. Moi, je la vois de manière positive, franchement, la force. On va voir ce que vous réserve votre deuxième quinzaine. Ah oui, et là, vous avez eu deux cartes. Vous avez eu le soleil, encore une arcane majeure et qui représente également aussi le signe des lions et le 5 d'épée qui peut venir ici en complément. Alors, eh ben écoutez, vous voyez, là, il avait l'air un peu, entre guillemets, recroquevillé, hein, c'est-à-dire qu'il était à moitié debout. Là, il y est complètement, il est vraiment grand, lumineux, radieux. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que vous voyez sur le 5 d'épée, on le retrouve ici face à un jeune homme. Alors, je vais reprendre d'abord les choses dans l'ordre, on va commencer par le soleil, qui peut représenter cette même personne en évolution, peut-être aussi une autre personne, ou tout simplement les énergies du moment, vous verrez. Et je pense qu'ici, le complément, vraiment, vient euh, se faire ici. Alors, le soleil, là, on a un en personne, qui est symbole de la beauté, euh, le maître des prophéties, puisque c'est lui qui a créé l'oracle de Delphes, mais également de la connaissance, de la musique. D'ailleurs, on le voit ici hein, avec la harpe qu'il a. Alors, D'ailleurs, Apollon, lui, il pense que quand on fait la musique ou qu'on en écoute, c'est une manière d'élever son âme, donc ça peut être un conseil aussi. Pour ça, je vous conseille également de l'écouter en 432. Au niveau vibratoire, ça fera vraiment la différence. Et c'est vrai que la musique, c'est vraiment quelque chose qui fait un bien fou. Et que vous en fassiez ou que vous en écoutiez, ça permet également de mieux s'ancrer. Alors, on voit aussi qu'il a une couronne de laurier. Euh, le soleil, c'est vraiment la réussite, la victoire. Et c'est marrant que ce soit avec la force, parce qu'on parle également pour Apollon d'un esprit de lutte. Donc, on peut penser ici que quel que soit le défi que vous ayez eu à relever, vous avez vraiment réussi derrière à le surmonter hein, et à en sentir grandi justement comme on vous le disait avant. On est ici aussi en plein dans le plexus solaire. Donc là, je pense qu'il y en a certains qui vont vraiment pouvoir briller leur propre lumière. Le soleil aussi, ça peut parler d'union, d'association, d'engagement, de prendre de la hauteur. Donc c'est vraiment un moment agréable. Là, la, la vitalité, s'il fallait en reprendre, on vous dit qu'en tout cas, là, derrière, c'est clair, vous l'avez retrouvé. Ça peut inviter aussi certains à aller davantage mettre le nez dehors et puis à faire des bains de soleil histoire de charger en vitamine D et, et de se sentir au mieux. Donc pour les célibataires, ça peut être un moment de rencontre, pour les couples, une période de bonheur, un moment où tout va pour le mieux. Il y en a peut-être aussi qui s'offriront des vacances à ce moment-là, qui vous partiront au soleil, qui brilleront, irradieront, et ça sur quelques plans que ce soit. Puis ce qu'il y a bien aussi avec Apollon, c'est que vous voyez, il a un arc dans ses mains. C'est quelqu'un aussi qui apporte une grande capacité de discernement. C'est quelqu'un qui a soif de savoir, de liberté, qui a ses esthètes. Hein. Et avec cette carte, s'il y avait encore euh, des brumes, des confusions, des peurs au niveau de l'esprit, et bien là, avec le soleil, justement, on vient les dissiper. Là, on retrouve vraiment une clarté d'esprit, de l'optimisme, de la joie, de la foi. On peut même comprendre les véritables buts de sa vie, son chemin, et surtout ce qu'il faut faire pour l'atteindre. D'ailleurs, ces deux cartes en association parlent, alors sentimentalement, on peut avoir l'impression que l'amour nous donne des ailes, ou on confirme une rencontre pour les célibataires, et au niveau du travail, on vous dit qu'il sera payant et qu'il y a vraiment une réussite qui est à venir. Maintenant, on va voir ici ce que le 5 d'épée en fait, apporte en complément. Et là, donc, on retrouve à nouveau Apollon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est devant reste avec ici 5 épées. Et cette carte, vous voyez, elle ressemble davantage à la force, c'est-à-dire elle est en contraste, hein, c'est assez euh, chargé, on a envie de dire, derrière. Devant, avec les personnages, heureusement, c'est un peu plus lumineux. Alors, au reste, ici, ça peut représenter, par exemple, quelqu'un de plus jeune que vous, un enfant, peut-être votre fils, pour certains. Les épées, on est plus sur un plan mental. Ça correspond plutôt à des signes d'air, donc comme vous, balance, gémeaux, verso. Et cette carte, elle vient parler d'acceptation des contraintes, des frontières et des limites. Et ça, que ce soit intérieur ou extérieur, un petit peu quelque part comme un garde-fou, hein. c'est-à-dire qu'il y en a peut-être justement qui vont remonter, qui risquent d'avoir un excès peut-être de confiance. Alors rassurez-vous, ici, hein, ça, va, ça va être entre guillemets « calmé ». Alors moi, cette carte, elle me fait aussi penser souvent à une maman entre guillemets qui est en train de de recadrer son enfant et de lui dire « Bon, je te rappelle les lois de la maison, c'est comme si comme ça, si tu veux que ça se passe bien, tu as plutôt intérêt à les appliquer. » Maintenant, ça peut être vis-à-vis -vis de son enfant intérieur, de soi-même, hein, tout simplement. Et là, on vous demande en fait de faire place, sans vous plaindre ni fuir, à ce qui se présentera à vous pour pouvoir avancer vers ce que vous souhaitez vraiment. En fait, c'est un petit peu comme un passage nécessaire pour parvenir à la suite donc je pense qu'on rappuie quelque part sur cette idée de défi et d'épreuve qu'on vous met ici un peu comme pour vous dire bon ok tu as réussi à le surmonter c'est super félicitations maintenant euh, c'est pas recommence pas tes bêtises derrière mais fais attention à bien garder les pieds sur terre quand même parce que là on vous demande de prendre conscience de la réalité et de faire attention à pas vous créer des ambitions qui seraient hors de portée hein c'est-à-dire à ne pas partir trop vite, trop on va dire. Et si on vous dit ça tout simplement, c'est parce que on aimerait vous éviter d'avoir à ravaler votre fierté ou à être obligé de faire marche en arrière. Donc, à bon entendeur. Donc là, on vous demande d'être honnête envers vous-même, mais également envers le monde extérieur. Donc voilà, il y a de belles possibilités, il y a de belles choses qui sont possibles et qui vont pouvoir se faire, mais à condition de bien vous rendre compte des règles, des normes, des lois, du monde matériel dans lequel on vit, d'être dans la maîtrise, entre guillemets, de vos ambitions. Alors, on va voir les messages complémentaires. Alors, je vais déjà commencer avec le soleil, puisqu'elles sont liées ensemble. Et je pense que les messages complémentaires, vu que c'est une carte d'avertissement, euh, c'est pour vous prévenir, entre guillemets, du « Pire, non pas que ça va forcément se passer. Je vous rappelle que ces guidances sont là justement pour que vous puissiez voir les énergies et les prendre pour qu'elles vous servent et non vous desservir. Donc, à relativiser où ça peut être pour cette jeune personne. D'accord Donc Pour certains, on parle de déséquilibre émotionnel qui peut se traduire par une désorientation, des changements d'avis, une relation amoureuse difficile à cause d'un comportement colérique. Pour d'autres, on peut parler d'une lassitude, d'une récente conquête amoureuse, d'adultère, d'attirance pour autrui, mais de frein malgré tout pour des raisons sociales. Pour d'autres, on peut parler de réaction incohérente avec ses proches. On peut s'en désintéresser suite à une grande prise en charge ou devenir jaloux de leur succès matériel créatif voire être déconcerté par la croissance rapide de ses enfants, de leur première flirt, de s'opposer à leur indépendance. Attention également concernant les enfants de ne pas les surestimer, de bien veiller à leur santé. Et puis pour d'autres, on peut juste parler de mauvaise stratégie financière. Bon, voilà. Et on va voir maintenant ce que ça donne en association, sachant que je vois la force ici quand même plutôt comme un conseil qui peut donc appuyer sur vous ou sur cet enfant, selon où vous vous retrouvez. Hein Pareil. Alors pour certains, par la maîtrise de ces énergies, de ses pulsions, on guérira de troubles psychiques, sexuels, et on rééquilibrera une progression incohérente d'ordre professionnel ou social. Pour d'autres, si on évite toutefois encore certains déparatifs, on se dépassera dans de nouveaux projets ambitieux et prometteurs. Et puis enfin pour d'autres, on parle de renouveau sentimental, voire de fusion sexuelle avec le ou la partenaire, ou on peut parler de meilleures rencontres pour un célibataire. Après, honnêtement, je pense que il n'y aura pas que les célibataires qui auront des occasions de rencontre. Hein, ça peut être aussi un petit rappel à l'ordre ici pour ceux qui auraient envie de déborder. Alors, on va voir maintenant ce que vous réserve la première quinzaine de juin. Ah bah, c'est bien, vous avez toujours des belles cartes. Là, on a un roi de coupe. Alors les coupes, on est plutôt ici sur le plan émotionnel, relationnel, ça peut concerner bien sûr les relations amoureuses, mais également avec vos proches et avec votre entourage. On est davantage sur des signes d'eau, poisson, cancer, scorpion. Et ici, vous voyez, il n'y a toujours aucun nuage, le ciel est toujours aussi bleu, il est également en extérieur, il y a juste un petit peu d'eau ici qui représente les émotions. Qui bouge un petit peu hein. on voit même d'ailleurs ici un crabe qui représente le signe du cancer alors là je trouve qu'il y a quand même toujours cet aspect euh, doré brillant qui est toujours là hein, que ce soit le trône la coupe la couronne ou le reste et on retrouve ici orphée chanteur prêtre et guérisseur qu'on appelle comme chiron le guérisseur blessé donc à voir si vous vous retrouvez ici ou si vous retrouvez quelqu'un d'autre qui serait Plutôt dans le masculin sacré également, mais qui aurait ses qualités, hein, c'est-à-dire beaucoup plus émotionnelles. Là, vu que c'est également un artiste, on pourrait penser aussi que c'est la même personne quelque part que le soleil. Qu'ils ont en tout cas cet aspect en commun. Hein, ça peut être un artiste, quelqu'un qui fait de la musique et qui dans l'histoire d'ailleurs séduisait les gens grâce à sa lyre. En fait, dès qu'il en jouait, les gens le suivaient comme ça, sans poser de questions. Hein. Un peu comme s'il si les menait par le bout du nez, sauf que là, il les emporte avec sa musique. Et pour la petite histoire, euh, au niveau sentimental, on va dire que c'est pas lui qui a été le plus gâté, par contre. Euh, C'était même assez triste. En fait, un jour, un homme est venu séduire sa femme et elle se fit mordre par un serpent dans sa fuite et mourut. Du coup... Orphée, il est descendu voir le dieu Hadès aux enfers pour essayer de la récupérer, ce qu'il lui accorda, mais à condition qu'il ne se retourne jamais sur elle. Alors ils sont repartis tous les deux des enfers, ils ont fait leur vie, bien qu'ils ne voilà, pouvaient pas se retourner, et l'a regarder. Et puis arrivé un jour, en fait, il perda confiance et il se retourna. Sauf que du coup, il a brisé les conditions d'Hadès et il lui a repris sa femme pour une deuxième fois. Suite à ça, il devint prêtre. Mais même là en étant prêtre, Dionysos a été jaloux de lui et il lui a envoyé en fait des monstres pour le mettre en pièces et ça littéralement. Donc on revient quand même pas mal à cette histoire de confiance ici, je trouve, avec le roi de coupe, qui peut représenter votre conjoint, votre partenaire, l'homme de cœur ou un homme qui vous plaît mais qui peut manquer comme ça de confiance en lui, en son existence, ou qui a peut-être du mal de remplir parfaitement sa mission. Il a quelque chose d'un petit peu ambivalent, c'est-à-dire qu'il place les rapports, par exemple, humains au-dessus de tout, et en même temps, c'est quelque chose qu'il craint. Il n'est pas forcément à l'aise avec ça, quelque part, parce qu'il n'a pas l'habitude. Et il a toujours ce besoin d'être assuré, de se retourner hein, pour voir si tout ce qu'il a mis en place marche bien comme prévu. Sauf que c'est en faisant ça justement qu'il a perdu à nouveau sa femme. Ce qu'on veut, je pense, vous rappeler par là, c'est que, que le meilleur moyen de réussir, c'est de cesser de douter. Alors ça ne veut pas dire de ne pas se remettre en question et de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Maintenant, la confiance, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Je pense que c'est vraiment la clé de votre tirage. là. Le roi de coupe, ça peut être aussi un homme qui est sensible, dominé aussi quelque part par ses humeurs et la profondeur de ses sentiments, bien qu'il ait du mal de communiquer ses émotions et qu'il ait peur comme ça quelque part de perdre le contrôle, c'est quelqu'un aussi qui soigne les autres avec amour et compassion mais qui ne peut pas soulager lui-même les blessures de son cœur, ça me fait toujours penser à l'expression le corps de nid nice souvent est le plus mal chaussé, il y a un peu de ça. Et c'est marrant parce que c'est vraiment quelqu'un qui prêche voilà, pour les, les relations amoureuses, les, les grands sentiments, les grandes relations, et qui en même temps reste méfiant et qui a du mal à communiquer ses émotions. Ça peut même être quelqu'un qui a beaucoup plus peur que ça finalement de s'engager avec quelqu'un. Il a peur de ce pourquoi il prêche en fait, si vous voulez. Voilà. Donc ça peut être un moment pour certains où on va dire la confiance peut redescendre un petit peu. Et contrôle, on va dire, prendre ses droits à éveiller. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vient vous ouvrir à vos émotions. Là, je pense qu'ici, on vous conseille davantage de les exprimer ou de savoir voir, en tout cas, pourquoi vous n'y arrivez pas. Bon, maintenant, rassurez-vous, comme on a la force et le soleil, justement, ici, on va voir les messages complémentaires avec le roi de coupe qui sont donc peut-être davantage pour cette personne. On va commencer d'abord avec la force. Pour certains, grâce à la maîtrise de vos énergies et émotions, ils disposeront d'un magnétisme. Oui, d'ailleurs, comme c'est un guérisseur, hein, il a des dons, donc pour ceux qui en doutaient, on peut vous le confirmer aussi ici. Et s'épanouira aisément, voire se dépassera sur le plan sentimental, surtout si c'est un homme. Il surmontera d'ailleurs tout obstacle, ne reculera devant aucune audace pour renforcer son couple. Ou fera s'il est célibataire une rencontre passionnelle qui peut être dans un cadre sportif, culturel, artistique. Cet amour sera sincère et fusionnel comme ses relations avec ses proches, a fortiori son père. Et puis enfin pour d'autres on peut parler d'ardressement d'une santé fragile et d'une guérison de troubles sexuels. Maintenant en association avec le soleil. Pour certains, on vient parler de bonheur sentimental pour un homme, quelqu'un qui se reconnaîtrait dans le masculin sacré. Hein. Ça peut être une rencontre, une mise en ménage, une fusion conjugale, ou ça peut être également avec son mari, son conjoint, ses enfants, notamment des garçons. Ça peut être aussi son père ou son beau-père. Pour d'autres, on parle d'épanouissement relationnel dans un contexte esthétique, artistique, spirituel ou humanitaire notamment des excellents contacts, de la compréhension, protection, du succès, des retombées financières, voire la découverte de fonds. Pour d'autres, on parle de régénération par un entourage aimant, mais également d'un bel intérieur. Alors ça peut être du cocooning, de la déco de la redécoration de chez vous, la réception d'invités, une maison de vacances au soleil. Et puis enfin pour d'autres, on parle de bonne santé. Donc vous voyez, c'est quand même plutôt chouette. On va voir maintenant ce que vous réserve la dernière quinzaine de juin, Hop. et vous avez le 2 de denier, encore une carte lumineuse. Alors, les deniers, là, on est plutôt sur un aspect matériel et financier. On a des dalles ici qui a une C et une H qu'il a inventé d'ailleurs lui-même. Il est devant un établi prêt, alors j'allais dire en découdre, prêt à attaquer. Elle me fait généralement penser au battleur, cette carte. Un peu comme si vous aviez justement tout ce qu'il fallait à disposition pour pouvoir commencer quelque chose. D'ailleurs, comme ici on est dans le 2, euh, on est vraiment justement au début de quelque chose. Alors que ce soit le perfectionnement de ses talents, le fait de bâtir sa réputation grâce à son ingéniosité ou de nouvelles inventions, ou à se lancer dans des nouveaux projets. Donc c'est un moment où il faudra vous montrer bah, flexible, adaptable, savoir prendre des risques, être plus souple, faire preuve de volonté, et puis apprendre à jongler avec vos ressources. Hein à ne pas être trop dans le travail ou trop dans ceci, euh, ou à acheter déjà des choses avec des fonds que vous n'avez pas, par exemple. Bien que là, avec cette carte, on vient vous dire que, question financement et énergie, vous aurez vraiment tout à disposition. C'est plus, je pense, pour vous dire, de ne pas les gaspiller, si vous voulez, Hein, de ne pas les utiliser euh, d'une manière qui pourrait risquer de vous desservir sur du long terme. Et là, je trouve que c'est une belle invitation parce qu'on vous dit que si vous osez vous lancer, vous obtiendrez des résultats gratifiants. Ça vous demandera bien sûr de vous investir complètement dedans, de mettre un petit peu d'huile de coude, voire de risquer peut-être aussi pour certains un petit peu euh, son capital en investissant. Donc là, ce qu'on vient vous dire clairement, c'est de ne pas ménager votre peine, votre temps, et de savoir aussi saisir les opportunités qui se présenteront à vous. Donc là, euh, entre guillemets, plus d'excuses, on y va. Et puis sentimentalement, bon, même si ici on pouvait parler d'engagement, mais ça peut être tout simplement, entre guillemets ici, plutôt le moment de la rencontre avec cette personne, par exemple. Là, le 2, c'est aussi un carte de l'union et de l'association. Si pour certains, c'était une mise en ménage, bah, ça peut être les travaux aussi, hein, tout simplement de rénovation ou, ou de mise à ses goûts, hein, peut-être pour d'autres. Pour ceux qui auraient envie, par exemple, d'un enfant, bah, c'est de faire la chambre. Voilà, il peut y avoir vraiment différentes choses. Maintenant, je vais vous juste vous montrer le fond du paquet. Prenez pas peur, mais je pense que ça... Vous voyez, on a le diable et on a l'amoureux. Ça, c'est pour ceux, je pense, qui voudraient, entre guillemets, euh, euh, aller voir ailleurs ou seraient tentés, en tout cas, euh, voilà, par certaines choses. Ça risquerait de vous mettre après dans l'embarras, d'être obligé de faire un choix. Hein. Donc, je pense qu'ici, derrière, euh, il y en a qui vont euh, être tentés, veiller d'autant que le diable ça représente aussi ses hein, instincts primaires hein, auxquels on essayait de tordre le cou alors c'est marrant qu'on vienne vous dire ça parce que c'est pas parce que vous n'êtes pas forcément un signe infidèle euh, maintenant ça peut être votre côté justement à, à aimer jouir de la vie et à peut-être euh, bah, pour certains boire fumer prendre des drogues que sais-je enfin, voilà quelque chose une dépendance hein. euh, par exemple ces mauvais côtés dans lesquels on pourrait retomber, hein, tout simplement. Ah oui, puis je ne vous ai pas dit... Ah oui, puis les deniers, c'est des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Et je vais vous donner également les associations. Alors on va commencer tout d'abord avec la force. Pour certains, le sens du contact et des échanges s'avère indispensable avec l'entourage, surtout sur les plans matériels et celui de la santé plutôt que de tenter de s'imposer par de fausses valeurs de force, endurance, organisation et de s'égarer ainsi dans un parcours déséquilibré, impatient et colérique. Pour d'autres, on parle d'association nécessaire avec une personne mûre, haut placée, riche, un médecin, le ou la partenaire, si ce n'est la mère, à moins que le contexte n'indique une guérison de ces personnes ou un redressement financier, commercial ou immobilier. Ensuite, avec le soleil, pour certains, on parle de succès, tant financier, fiscal que commercial, mais surtout artistique pour la personne ici qu'on peut retrouver, donc soit vous, quelqu'un d'extérieur qui a ses qualités ou les énergies du moment, par le soutien éclairé ou généreux de son entourage, son ou sa conjointe, sa mère ou sa belle-mère. Pour d'autres, on parle d'une belle réussite matérielle également pour son partenaire. Alors ça peut être à propos d'une location, d'un achat, d'une construction, de l'extension d'un domicile au soleil, ou d'une guérison à domicile, si ce n'est des enfants. Et enfin, pour d'autres, on parle d'aide comme des allocations familiales. Allez, on va continuer maintenant avec la carte que vous avez eue avec les saints et les anges. C'est marrant. C'est les cancers et les vierges aussi qui l'ont eue. Amour, Dieu alors, vous voyez, hein, le beau jaune du plexus solaire, on l'a là, bien encore en plein. Et ça me fait sourire parce qu'il y a quand même bien d'autres cartes. Et des fois, dans les tirages, il y en a comme ça qui reviennent malgré tout. Donc, avec cette carte, on vient vous rappeler que Dieu, alors je le rappelle, il n'y a aucune connotation religieuse. Vous pouvez appeler ça la source, l'univers, selon vos croyances. Et partout et en tout, ce qui veut dire en vous, mais aussi à l'extérieur de vous. Et que l'intention divine vous enveloppe, vous guérit et vous soutient dans toute situation. Je pense notamment à celle ici, peut-être celle-là pour certains. Et comme je l'ai dit aux autres, il y a un exercice comme ça qui est bon à faire quand il vous arrive une épreuve, un défi ou d'autres petites situations, tout simplement de la vie, mais c'est de vous détacher, de voir la situation comme si vous étiez à l'extérieur et de vous poser la question suivante. Que ferait l'amour à ma place Et ça vous permettra justement de vous orienter. De la même manière, on vous rappelle aussi que l'univers est là, vos guides sont là, selon vos croyances, et qu'il ne faut pas hésiter justement à faire appel à lui, hein de leur confier vos angoisses, vos soucis, et d'être après attentif aux messages, aux signes, aux synchronicités qu'ils pourront vous envoyer en réponse. Parce qu'il semblerait aussi ici que certains ont tendance à vouloir tout faire tout seul. Or on vous parle quand même d'association. Et puis je vous rappellerai aussi que l'union fait la force. Travailler tout seul dans son petit coin. Je dis pas que ça sert à rien, j'ai tendance à le faire aussi, donc je me comprends dedans hein, pour la remarque. Maintenant, quand on partage avec le monde extérieur, on peut se rendre compte également de la réalité de ce qui est, pas forcément de ce qu'on pouvait imaginer. Donc ça peut être pas mal de partager justement ses ressentis, ses visions avec d'autres personnes. Maintenant ici, on vous dit aussi qu'une fois vous avez donné toutes vos angoisses, toutes vos questions, etc. à l'univers, ne vous préoccupez pas derrière de la forme que ça va prendre. Hein Je sais bien que des fois il y a des cadeaux déguisés et qu'on aimerait bien que ce soit pile poil, de cette façon-ci, comme ça, etc. au détail près. Mais on vous a parlé aussi de lâcher le contrôle, hein, de faire attention à cette tendance, à vouloir tout surveiller, tout contrôler, que ce soit comme vous voulez, pas autrement, hein, à ne pas passer les choses en force. Là ici, on vous propose de dépasser les choses et de placer correctement votre orgueil et votre ego correctement pour pouvoir briller véritablement votre propre lumière, pas de vouloir forcer tout le monde à penser comme vous. On peut vouloir vous dire aussi avec cette carte que votre objectif de vie vous amène à être un modèle d'amour divin. Il n'y a pas meilleur moyen pour être un maître spirituel que de faire de sa propre vie un exemple. Si vous voulez aider les autres, à l'inverse entre guillemets du roi de couple qui ne fait que donner des conseils mais qui ne les applique pas forcément à lui-même, là, faites-le. Hein Parce que faire ça, c'est déjà un enseignement en soi. Et puis, du coup, ce que vous voudrez enseigner aussi pour certains aura d'autant plus d'impact si vous l'avez fait que si vous leur parlez juste de théorie, vous voyez par exemple. Et puis, je vais vous montrer aussi la carte qui était en dessous du paquet. Petit message de votre ange gardien, justement, engagement. Et je pense que l'engagement, c'est vis-à-vis de soi-même, des promesses aussi qu'on peut faire aux autres, pour rappeler peut-être à certains aussi l'aspect de fidélité. On va passer maintenant à la carte que vous avez eue avec les anges de l'amour. Et là, vous avez eu séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à leur rythme. Alors, vous inquiétez pas. Ben, forcément, il y en a peut-être pour qui ce sera réellement une, une séparation. Hein. Peut-être qu'ils vont rencontrer quelqu'un et que du coup, ben, ils vont faire, entre guillemets, ce choix. Mais ici, on appuie plus sur l'aspect d'être éloigné. Donc ça peut être tout simplement d'un point de vue physique, ça peut être l'un de vous qui doit partir travailler ou se former justement euh, un peu plus loin du domicile on va dire conjugal ou de la ville dans laquelle vous êtes, qui peut y avoir aussi tout simplement besoin de solitude. Alors pour certains ça sera peut-être parce qu'ils doivent se réaliser davantage professionnellement ou investir leur énergie ailleurs. Maintenant soyez rassurés si vous vous retrouvez loin de la personne que vous aimez, les anges seront là pour vous soutenir à remplir votre emploi du temps avec des activités saines et vous disent que si ce temps est là, c'est pas pour rien. Ça peut être aussi une période qui peut vous permettre de comprendre certaines choses qui sont peut-être aussi à guérir. Parce qu'ici, le roi de coupe, on vous l'a dit, il a connu des peines de cœur, donc il y a peut-être aussi son chakra cœur. On a quand même du vin hein, au-dessus euh, qui est a... à réparer ou qui a provoqué peut-être certaines choses, hein, on parlait de colère, il peut y avoir aussi de la jalousie, hein, des choses comme ça qui impactent au niveau du chakra du cœur. Ou de retrouver tout simplement davantage de confiance en soi et de fait dans les autres. Après, pour les célibataires, ça peut vouloir dire aussi que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un mais que vous n'allez peut-être pas pouvoir euh, tout simplement... Être avec lui, euh, je ne vais pas dire du jour au lendemain, mais voilà, c'est peut-être quelqu'un aussi qui habite ailleurs ou qui de par son travail n'est voilà, pas forcément hyper disponible, on va dire, pendant cette période. Mais même chose, ce moment-là est là pour vous, juste avant une rencontre. Donc je sais bien que ça peut avoir l'air contradictoire hein, avec les notions d'engagement euh, dont on parlait avant et de rencontre. Mais je pense que c'est pour vous dire justement que cette période va prendre fin. Et puis pour ceux qui malheureusement seraient dans une véritable séparation tout court, bon, je pense que déjà, on va vous amener quelqu'un a priori euh, sur votre chemin, si ce n'est pas à cause de ça. Et vous pouvez demander également le soutien des anges de l'amour qui se feront un plaisir euh, de vous apporter du réconfort pendant ce moment-là. Idem, je vais vous montrer les cartes qui sont en dessous comme on avait le diable hein, tout à l'heure euh, en dessous du paquet, là, ici, on a tromperie et passion. Donc, vous voyez, il hein, y a quand même des petits risques d'envie, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Maintenant, vu les beaux messages qu'on a eus, je ne suis pas franchement inquiète pour vous. Et puis, bah, quand on est par exemple avec quelqu'un et qu'on est attiré par quelqu'un d'autre, euh, ce n'est pas tant forcément pour se mettre avec que pour comprendre ce qui pêche ou ce qui ne va pas en soi, dans son couple. Le but n'étant pas forcément de passer à l'action, mais de comprendre ça et d'abord de le guérir. On peut le voir comme ça aussi. On va passer maintenant à la carte que vous avez eue avec les messages d'éveil de Mario Duguay. Et c'est marrant, celle-là aussi, je crois que c'est les lions qui l'ont eue cette carte. Source de vie. Je ne cherche plus à me combler par l'extérieur ou par le matériel. Je prends soin de moi. Je me découvre et prends conscience que Dieu est en moi, avec moi et autour de moi. Dieu est ma source de vie. Je me rapproche de lui chaque jour, sachant qu'il vit en moi. Je suis donc transportée par son amour et resplendie de sa lumière. Elle est juste superbe. Et puis oui, comme je l'aurais dit, euh, voyez avec cette idée de source, on peut penser aussi qu'il y a besoin d'une purification, hein, vraiment au niveau des énergies. Hein, de nettoyage, à mon avis, suite à ça. Et pareil, j'avais déjà énoncé euh, les histoires de, de dépendance, consommation de certaines substances. Euh, là, il y a à nouveau pour moi la blessure d'abandon qui peut ressortir, hein, ne serait-ce que dans les premières phrases, dans le sens où quand on cherche à combler avec l'extérieur son intérieur. Donc il y a peut-être aussi cette notion de blessure d'abandon et à travailler et qui je trouve pour beaucoup de signes ressort et elle refait appui ici avec la carte d'amour hein, et de dieu qu'on vous rappelle à nouveau être en vous donc à bien prendre conscience aussi de de vos qualités de votre lumière et de bien la suivre justement sur votre chemin pour avancer au mieux et puis je vais vous montrer aussi les deux autres cartes qui ont voulu venir hein. je vous redonne des petits bonus « Je sème la joie, je reste vrai avec moi-même et les autres en tout temps, je me respecte car je n'ai pas à être parfait, à être à la hauteur, à me surpasser, à avoir de titres ou à changer pour plaire aux autres. En restant moi-même dans ma simplicité, mon attitude positive et ma joie de vivre, je sème par magie la lumière dans tous les cœurs de mes frères et sœurs de l'univers. » Et là, je pense qu'on revient ici davantage euh, par rapport au plexus, euh, à ce travail qui doit être fait, mais pour vous plaire à vous, pour être davantage en équation avec votre âme et pas pour répondre aux désirs d'autres personnes ou de votre ego. Et enfin, la dernière, le chemin d'accueil. Rien ne sert de réagir avec colère, découragement ou mépris face à la vie. Je m'adapte et j'accueille ce qui se présente, sachant que si c'est difficile, je me dois de réagir avec sagesse. La peur est là pour me bloquer face au chemin de la réussite. En surmontant mes faiblesses, les portes s'ouvrent à moi et je réalise mes rêves. Et celle là, je trouve qu'elle va bien, justement, avec la force, où on essaie justement de passer au-dessus pour pouvoir s'ouvrir derrière le chemin. On va passer maintenant au quart des chakras pour vous donner des affirmations positives que vous travaillerez ou non, mais qui en tout cas vous vont apporter d'autres informations. Pour le mois de mai, vous avez eu Chakra secondaire de la plante du pied. Ma vie matérielle m'offre des possibilités illimitées, d'apprentissage et de bonheur. Et ça, je pense qu'elle vous aidera vraiment dans le sens où on vous demande de vous dépasser malgré tout et pour vous aider de comprendre que l'univers est illimité, que vos possibilités sont illimitées. On vient vous demander avec cette carte, justement, qu'est-ce qui pourrait vous faire vous sentir limité dans votre vie Et on vous invite à réfléchir à la manière, par exemple, dont les autres utilisent leurs atouts leurs qualités. Vous pouvez pour ça aller lire des biographies, vous aspirer, par exemple, de personnes qui ont réussi. Il y a pas mal de chaînes comme ça sur YouTube. Il y en a une que j'aime bien, où il y a des gens qui racontent leur parcours, qui s'appelle TEDx. Et si on vous propose ça, c'est pour vous en inspirer, pour vous rendre compte qu'il bah, y a des gens, ils sont partis de rien, pourtant, euh, ils sont peut-être arrivés au top. Ou ils ont eu ce certaines expériences qui leur ont permis d'apprendre plusieurs enseignements, de trouver quelque part une manière d'être heureux, même si le bonheur ne représente pas forcément la même chose pour tout le monde, mais de savoir en tout cas mieux observer des personnes qui vous paraissent... Euh, positive, inspirante, pour réaliser que vous aussi vous en êtes capable, vous avez tout autant de chances que de parvenir à vos fins, de pas rester si vous voulez quelque part que sur ce que vous pensez, mais de vous ouvrir à l'extérieur aux possibilités peut-être que vous n'aviez pas entrevues, pour vous encourager, pour vous soulever hein, quelque part et vous amener à mettre enfin vos propres idées en pratique. Maintenant, pour le mois de juin, vous avez eu cinquième chakra. En toute situation, je fais appel à ma force créatrice et j'exprime mes talents artistiques. Donc, on y est bien aussi, hein, puisque là, on y passe justement à l'action. Et on vous rappelle que chaque être humain est un artiste en son genre, hein, que vous pouvez faire de votre vie une œuvre d'art, non pas en copiant les autres mais en vous en inspirant comme on vous l'a amené justement ici et en misant bien sûr sur vos propres talents. Mais pour ça d'abord il faut que vous en preniez conscience. Donc d'abord on s'inspire et ensuite on y va. Voilà déjà ce que je pouvais vous dire pour ces cartes. On va passer maintenant au point Lito. Alors comme vous le savez déjà pour beaucoup cette pierre est une pierre de protection hein, qui renvoie les énergies négatives à son expéditeur. Non, non comme ça, ouais, t'es mieux comme ça. Mais c'est une pierre aussi qui aide à identifier ses besoins, qui aide dans ses choix de vie, que ce, comme celle notamment relationnelle. Elle stimule la volonté pour dépasser ses peurs. Elle peut donner la force de se respecter, et de se faire respecter. Elle réduit notamment le stress, apporte davantage de confiance, aide aux prises de décision et à la reconnaissance de soi, de ses talents. Elle permet également de dissoudre les blocages émotionnels, d'harmoniser le yin et le yang. Elle peut aider d'un point de vue plus physique pour ceux qui ont des problèmes au niveau des jambes et elle apporte également de la décontraction. Et d'ailleurs cette pierre, c'est les lions aussi qui l'ont eu pour le même mois. Pour le mois de juin, vous avez eu une labradorite. Cinquième chakra, celui de la gorge, de la bonne communication. Et puis, elle va bien avec le Roi de Coupe parce que vous savez aussi bien que moi, enfin pour ceux qui sont guérisseurs, qui font des soins ou qui sont thérapeutes, euh, que c'est une pierre justement qui vous protège dans cette activité des énergies négatives des autres, qui peut amplifier aussi vos énergies quand vous faites des soins et qui est également défatigante et régénératrice. Ce qu'on vient un petit peu vous proposer aussi ici avec la source de vie. On va passer maintenant aux fleurs de Bac. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je mets toujours un lien à cet effet en dessous de ma vidéo. Et j'ai pris le parti de garder les cartes, parce que comme je l'ai déjà dit déjà aux autres signes, vous pouvez vous connecter à l'énergie des fleurs, des plantes, des arbres, des pierres aussi, c'est pour ça que quand je vous les montre, vous pouvez mettre pause pour prendre le temps de vous y connecter. Parce que là, de cette manière-là, vous voyez vraiment les fleurs. Donc pour le mois de mai, vous avez eu gentiane, détermination et persévérance. Hein, ce qui va plutôt bien justement avec la force. Donc justement de la force, on va vous en apporter de la persévérance, de la constance, de la stabilité également. C'est une fleur qui vous apportera davantage d'optimisme de détermination quant à atteindre vos objectifs à passer à travers des obstacles également et elle permettra aussi de lutter contre tout découragement lassitude ou mélancolie et pour le mois de juin vous avez eau de roche Rockwater, joie de vivre et souplesse et il me semble que c'est les lions et les cancers aussi qui l'ont eu pour le même mois et la souplesse justement hein, on vous demandait d'en avoir hein, par rapport aux histoires de contrôle d'être davantage dans l'enthousiasme comme peut l'être, par exemple, le 2 de Deni. Donc là, c'est une fleur qui vous donnera davantage de souplesse d'esprit, mais également de son fonctionnement, c'est-à-dire à savoir vous adapter à l'imprévu, à oser sortir de votre zone de confort également. Elle vous apportera davantage d'indulgence, de bienveillance envers vous-même, de douceur, c'est-à-dire d'amour envers vous-même, et de fait aussi envers les autres. Et elle vous aidera à lutter contre le perfectionnisme, les exigences excessives qu'on peut se donner envers soi-même, allant parfois jusqu'à se priver des plaisirs simples de la vie. Donc je pense qu'elle tombe plutôt pas mal aussi, ces fleurs. Bah écoutez, moi je pense avoir fait le tour pour votre guidance. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous remercie aussi d'avance pour tous vos commentaires, pour tous vos messages, pour tous vos retours, pour tous vos likes. Pour tous vos abonnements, bienvenue au nouveau et merci aux anciens pour votre fidélité. Prenez tous bien soin de vous. Je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Et puis je vous dis à bientôt les balances. Namasté.